Je n'avais que 12 ans, mes amis étaient si proches, mais ils m'ont jeté comme une galoche, me perdant dans le fil du temps. En passant par la vie et la mort, des jours, des mois et des années, les vieux amours fratris partis en janvier sans seul avec mes remords, je sais plusieurs sports, mais en vain, je n'arrive point à atteindre mes espoirs. Passant par la vie et la mort, des jours, des mois et des années, les amours et fratries partis en janvier me laissant seul avec mes remords. J'ai rencontré et me suis disputé avec les remords que j'ai accumulés dans mon corps. J'ai déjà perdu mes fratries. Il y a longtemps, mais maintenant j'ai perdu ma cavalerie. En passant par la vie et la mort, des jours, des mois et des années, mes vieux amours et fratres partis en janvier, Salut. me laissant seul.